Bonjour à tous, nous sommes le 23 euh, février 2021. J'aimerais faire aujourd'hui une vidéo euh, sur, euh, bon, la, on va dire la dégringolade boursière, euh, euh, surtout sur Tesla et le Bitcoin. Et euh, on va parler aussi d'or et d'argent. Mais euh, d'entrée juste, je voudrais parler justement de cette, euh, bon, on dit dégringolade, ce qu'on est en train de vivre comme correction en ce moment. Euh, C'était un peu prévisible qu'on aurait une correction, comme je vous avais dit dans mes dernières vidéos. C'est ce que je vous disais, non pas parce que, je te devais, parce que dans le fond, tout était là pour que l'euphorie puisse cesser et plus que ça que l'achat de surmarge puisse un peu euh, euh, diminuer peut-être aussi euh, un autre facteur c'est qu'on avait beaucoup beaucoup de shorts, c'est-à-dire des personnes qui vendent à, qui vendent à découvert beaucoup d'actions sur le marché, bien là on se trouve avoir une réponse à ça, euh, la question est de savoir jusqu'où est-ce que cette correction va aller ou euh, tout simplement est-ce que c'est une simple petite correction qui va se reprendre et on va continuer marché haussier. Moi, je pense qu'à long terme, on est haussier. Le marché va continuer sa, sa course haussière, soutenue par les banques centrales, par la Fed. Justement, Jérôme Powell, aujourd'hui, est en rencontre. On va voir le, le, le point de presse de tout ça, de tout ce qu'il a dit. Dans le fond, ce qu'il va dire, c'est tout simplement le même le même tourne-disque euh, qui est tourne, le même 33 taux qui n'arrête pas. Euh, on va injecter de l'argent dans le système. On va maintenir les taux bas, malgré que le design est en train de mettre beaucoup, beaucoup de pression. On est rendu à 1,35, je crois. Euh, Powell avait dit, donc ça, c'est un signe que l'inflation arrive. Et euh, avant de passer justement à Tesla, euh, vous parlez de l'inflation. Euh, moi, je, je fais toujours des rénovations, surtout depuis... Euh, euh, j'ai un multilogement, donc euh, je travaille beaucoup là-dessus, sur mon, là, mon quatre logements. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de rénovations les derniers temps, et là, euh, j'avais un petit projet pour terminer le tout. Là. Euh, je voulais aller acheter de, des deux par quatre, ici au, au Québec, vous savez ce que c'est, c'est deux pouces par quatre pouces. En Europe, euh, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent, mais ça se trouve être... Euh, on dit euh, le 2 par 4 c'est la pas la base, mais c'est un peu le... le, le le prix là, de base, là, ça va déterminer un peu le reste. Là. Le 2 par 4, je vous avais parlé dans une de mes vidéos qui était rendue à 5 j'en étais, j étais euh, renversé. Eh bien, hier, j'ai vérifié pour euh, justement, il me reste des 2 par 4, 2 fois 4 pouces, 2 pouces, x 4 pouces, x 8 pieds achetés, et c'est rendu à 7 dollars. Donc, l'inflation est vraiment là d'une manière claire dans surtout les matériaux de construction, les matériaux de base, le cuivre, le zinc, le nickel. L'argent, encore n'est pas encore à son plein potentiel, mais ça va continuer à monter, ça c'est sûr. L'or est maintenu artificiellement basse, on le sait, les manipulations. Mais tout ça pour dire que oui, l'inflation est là. Et euh, il y a certains domaines qu'on euh, on n'a vraiment pas d'inflation. Au contraire, on a eu des, euh, des chaînes de production qui ont été brisées. Donc, euh, on a, comme vous allez, par exemple, acheter du linge. Allez acheter du linge à n'importe... Quel euh, magasin, n'importe quelle bou ben, boutique aujourd'hui, vous pouvez presque pas, mais euh, le, le linge étant spécial, c'est fou, là, parce que justement, on a eu des surplus de production et on n'a pas eu de consommation à la base. Donc euh, là, euh, mais avec le temps, c'est sûr que en ayant euh, des produits de base qui commencent à monter, ben c'est un signe que l'inflation va commencer à monter. Mais sur le long terme, on n'est pas encore. À, euh, c'est pas alarmant, mais euh, c'est ce qu'on craint. Euh. C'est pour ça que les marchés ont peur un peu, parce que euh, si le taux euh, le, le taux de 10 ans là, et le taux de 30 ans aussi continuent à monter, pas les taux à court terme, ça monte pas du tout. Euh, mais là, c'est ça, on pourrait avoir des pressions pour euh, augmenter le taux d'intérêt, mais Jérôme Powell l'a dit qu'il ne montrera pas les taux d'intérêt malgré que l'inflation serait à 2, à 2 On est rendu proche de ça. Peut-être, en tout cas, peu importe. Et euh, je pense que c'est ce qu'ils vont faire parce que si euh, les taux d'intérêt montent, le marché, les marchés s'écroulent littéralement. Donc, euh, on va revenir à Tesla, justement, euh, vous dire que Tesla est en correction, une correction quand même très importante. Et la question est, euh, Tesla et de Bitcoin, euh, parce que je... <rire> euh, justement, Elon Musk avait dit qu'il ben, il avait commencé à acheter des bitcoins, c'était l'avenir, et il voulait vendre même ses voitures euh, en bitcoin. Mais euh, dans le fond, on a beaucoup beaucoup de compétition là, au niveau de l'étoile électrique. C'est pas parce que Elon Musk dit que euh, le bitcoin va, euh, va continuer sa course. Peut-être, probablement, là, dû au fait que la, les banques centrales vont continuer à imprimer de, de la monnaie, monnaie de singe. Donc, euh, on essaie de se réfugier un peu partout. Et euh, le Bitcoin, c'est une des valeurs refuges qu'on a trouvées. Mais moi, je pense encore que l'or et l'argent et le platine et les métaux précieux sont les meilleurs valeurs refuges. Mais euh, Tesla a beaucoup, beaucoup de compétitions euh, sur la planète. Donc, on a NIO qui se trouve à être euh, une entreprise chinoise, qui est la Tesla euh, chinoise. Et euh, vous allez faire une recherche NIO sur... Euh, YouTube, vous allez voir, ce sont des voitures très, très performantes et surtout les, les, les voitures, les, les entreprises de voitures de base, GM, Chevrolet, GM, Nissan, eux continuent à Toyota, vont continuer à produire pour un temps les voitures à essence, mais ils s'en vont dans les voitures électriques. De toute façon, il y a plusieurs gouvernements, donc, dont ici au Québec, on a dit qu'en 2000 30, 35, on n'aura plus le droit, les, les entreprises, automobiles, les concessionnaires n'auront plus le droit de vendre des voitures à essence. Donc, c'est une, une loi qui est ben, pas une loi encore, mais un décret qui a passé par euh, Legault. Euh, donc, ici au Québec, euh, donc je ne sais pas ce qui va arriver au niveau du reste du monde, mais je pense qu'on s'en va là-dedans. C'est une des raisons pour lesquelles l'or, euh, oui, va continuer par... Euh, confrérie avec l'argent, mais surtout que l'argent va vraiment exploser parce que l'argent se trouve être un métal euh, quand même assez rare, qui a un, un ratio là, de, je pense, c'est 16 pour 1. Euh, versus un once d'or. Un once d'or, on trouve 16 once d'argent. me semble que c'est ça de mémoire. Donc, euh, c'est quand même un métal rare qui commence à s'épuiser. On a besoin de beaucoup d'argent euh, dans soit les technologies des panneaux solaires, euh, euh, au niveau des euh, voitures aussi. C'est au niveau des contacts qu'on a besoin d'argent. Donc, euh, on va aller euh, à ce que... À, aux déclarations de Tesla et à, à, on ira voir en dernier euh, ce que Elon Musk... Euh, son action est en train de, de prendre comme coup vu que, euh, dans le fond, c'est une, une entreprise euh euh, d'automobile et il y a beaucoup de compétition quand même, donc euh, c'est pas dit que Elon Musk va continuer à, à avoir une action qui va euh, exploser euh, jusqu'à Eternum Vitae. Euh, les actions de Tesla plongeaient euh, dans la séance euh, de pré-marché, euh, prolongeant les pertes horribles d'hier tombant en dessous du niveau de où Tesla est inclus dans le Standard Poor's. Et on va aller voir, bon, ça, ça se trouve être un, un graphique, l'article je viens de la poster, euh, mais sur le graphique euh, on va aller constater ça. Euh, surtout euh, probablement, en tout cas le Nasdaq en prend aussi un coup euh, et ce que je vous avais parlé euh, euh, c'est surtout la, la similitude des événements entre euh, l'an 2000 et aujourd'hui au niveau des technologies et euh, au niveau des technologies on sait très très bien à cause de, des niveaux de valorisation que les actions ont été gonflées artificiellement et là on se trouve à être avoir peut-être un fameux soubresaut où euh, euh, les contractions sur le marché vont se replacer. Et euh, dans un contexte comme ça, ce qui est arrivé en 2000, c'est que euh, l'or et l'argent ont commencé une course euh, effrénée. Et, et là, peut-être que ça serait ça. Qui pourrait euh, nous mettre euh, la puce à l'oreille justement euh, ben, de plusieurs investisseurs euh, de plonger justement dans la stabilité dans l'argent. Ici c'est Cathy Wood que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo qui commence elle aussi à parler de, de valorisation excessive et pourtant euh, c'est Tesla qui l'a rendu très très riche et... Euh, le Bitcoin euh, se trouve à être aussi une bulle très, très semblable à, à Tesla. Donc, euh, c'est ça, cet article-là parle de ça. Euh, bon, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, euh, ce que je rajoute tout simplement dans cette nouvel article-là qui vient de... Je pense que c'est de Zero Edge, tout simplement. Je l'ai posté ce matin oui, Zero Edge. Euh, c'est que, dans le fond, on, on se trouve à faire le lien entre ben, les actions de Tesla qui ont rendu Cathy Wood très, très riche, et d'autres actions aussi, pas simple, simplement euh, Tesla. Elle a, elle a parti son, son nouveau fond, là, son Edge Fund. Et euh, elle a bénéficié grandement de la course de Tesla, mais elle commence à mettre en garde justement de, de cette correction qui s'en venait dû au fait euh, qu'on a des, des évaluations un peu peu démente. Et <rire> Elon Musk a dit oui, peut-être que le Bitcoin est un peu élevé. Donc, euh, c'est paradoxal. C'est un peu des signes de, de bulle justement, qui se, qui s'intensifient se <rire> un peu partout. Donc, euh, revenir à, à, à l'or, dans le fond, l'or et l'argent. Euh, bon Dans le fond, j'ai placé quelques articles. L'EMA dit que l'or euh, et l'argent vont exploser. L'or et l'argent atteignent le point où ils sont sur le point d'exploser. Euh, je sais, que ça a été dit souvent, puis je je ne veux pas comme, euh, essayer de vous convaincre. Faites ce que vous voulez. Vos investissements vous appartiennent. Vos décisions d'investissement vous appartiennent. Cependant, je dis que l'or et l'argent euh, ont des jours glorieux devant eux à cause de beaucoup, beaucoup de choses, dont l'impression monétaire, euh, dont l'inflation aussi. Euh, l'or euh, est là pour lutter contre l'inflation. C'est ce qui est arrivé dans les années 76 à 80. Et ce que Paul Volcker a fait pour lutter contre l'inflation, a monté les taux d'intérêt. En ce moment, Jérôme Powell a dit qu'il ne monterait pas les taux d'intérêt. On, on commence à voir qu'il y a une inflation un peu sur les produits de base qui commencent à se produire, sur le bois d'oeuvre, comme je vous ai parlé. Donc, on voit très, très bien que euh, l'inflation pourrait euh, commencer à, à grimper euh, suite à... Dans le fond, c'est n'est pas compliqué. Vous mettez dans un système fermé euh, tant de dollars. Je, je vous en ai parlé souvent, un petit exemple. Vous doublez la masse monétaire dans un système fermé où il n'y a pas plus de personnes euh, qui peut échanger ou fabriquer des produits ou un peu peut-être un peu plus. Euh, C'est sûr que euh, vos produits vont être plus chers. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous avez dix vous personnes qui ont 100 dollars chaque, comme je vous avais dit. Euh, euh, ils échangent. La, la, la, la monnaie tourne dans ce système fermé-là. Euh, normalement, il y a une croissance qui est selon... L'argent tourne, donc il y a une croissance. Mais là, en ce moment, on se trouve à une vélocité de la monnaie qui ne tourne plus. On augmente la masse monétaire dans ce système fermé là, et on dit euh, que les prix vont rester euh, euh, pareil, non C'est sûr. Et en plus, à cause de la crise du coronavirus, les chaînes de production ont été brisées. Donc, on a un paquet d'éléments qui vont faire en sorte que euh, l'inflation la, la, la, va, va, va grimper. Et euh, on a un autre, euh, ben, ça commence à se voir justement sur le taux dix ans qu'on est rendu à une trente. On va aller voir ça pour terminer. Donc, euh, l'engagement des traders montre qu'il existe encore d'énormes position courte sur le papier en métaux précieux. Donc, les positions courtes, c'est de la manipulation, que ce soit long longue, courte, euh, sur les ETF, là, euh, SLV, GLD ou d'autres ETF. Euh, ben, dans le fond, ça se trouve à manipuler justement le prix de l'or et de l'argent. Mais le vrai prix de l'or euh, qu'on peut trouver, euh, ou l'argent surtout, c'est ainsi qu'on peut trouver, est vraiment, vraiment, oh, euh, et pas le prix du SLV. Là. Euh, First Majestic a arrêté de vendre euh, de l'argent, justement, lui producteurs directement euh, parce que justement le, le prix euh, même du SLV ne reflète pas du tout le prix réel qu'on va acheter je veux dire dans la rue l'argent la, physique et là ça va être la même chose donc euh, on va avoir une déconnexion de plus en plus accentuée entre les ETF qui n'ont pas assez d'or ou d'argent pour supporter le, leur euh, leur euh, leur valeur et euh, on va avoir euh, des vrais prix des, des vrais prix du, du vrai or et de la vraie argent qui vont se mettre à monter et euh, euh, c'est ici on parle. Euh, bon. L'environnement actuel est similaire à celui des années 1970. Les taux d'intérêt ont atteint 14 Ça, c'est dans les années 80. Et euh, la pression en ce moment, Jérôme Powell a dit qu'il ne montrera pas les taux d'intérêt j'ai aucune idée euh, s'il va les monter, s'il va tenir ses promesses mais le taux de 10 ans se trouve à être un, un peu un directeur et le taux de 30 ans aussi, euh, où, où le marché va s'écrouler littéralement, donc euh, on va voir euh, ce qui va arriver là, les prochaines semaines, prochains mois là, la décision qui va se prendre aujourd'hui euh, de Jérôme Powell, parce que dans le fond il va parler aujourd'hui, et euh, ce qui est arrivé euh, de 70, je, il y a eu une correction en 75, 74, 75 76, et de 76 à 80, c'est là, là qu'on a eu une flambée des taux d'intérêt, mais aussi on a eu une flambée de l'or, et euh, Paul Volcker a pris des décisions de monter les taux d'intérêt encore plus pour casser cette inflation, et euh, on est retombé, le, le taux de l'or a vraiment tombé, mais on est passé de, en 70, euh, euh, c'est peut-être à 75, 76, parce qu'on avait 70, c'était 35 dollars 71, lorsque Nixon a, a enlevé l'adossement la, la, la, la, du dollar américain avec de l'or, enlevé ça, cet adossement-là, eh bien, on est passé de 35 à 130, ensuite, on a une correction, et la dernière vague, c'était de 130 à 800, qui est semblable à la vague qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est ça que je voulais vous dire au niveau de l'or, et on va aller voir tout de suite les graphiques. Euh, et en passant puis à la sonde euh, euh, moi je le respecte beaucoup ce homme là parce que dans le fond euh, a fondé euh, ben, New Mine euh, euh, ben, plusieurs entreprises mais surtout New Mine, euh, New Mining et, euh, et for, euh, franco Nevada aussi bien entendu et a été le président de Uh, gold uh, world Go, uh, gold council uh, lui il dit que ce qu'on vient de vivre en ce moment là la 1670 dollars uh, c'est ici là et uh, dit c'était un, un, un, une base là Probablement un bon, une bonne base, un bon appui pour un retournement à la hausse. On va voir. Euh, comme je vous dis, j'observe tout simplement, mais c'est un petit, un petit événement que je voulais vous parler. Et là, en ce moment, euh, sur euh, euh, l'or et l'argent, l'or. Euh, on se trouve, justement, lui, c'est ça qu'il dit. Qu ici, cette base-là, là, euh, ici, on avait le petit creux. Moi, j'ai fait un calade parce que je veux être prudent, mais lui, il dit qu'on est probablement peut-être à une bonne base qui pourrait euh, se solder par un revirement. On va voir, je ne suis pas sûr. Euh, ce que je voulais voir aujourd'hui, euh, euh, bon, dans le fond, on, on se trouve à voir surtout le, le, le Nasdaq, qui, euh, comme je vous dis, c'est la correction là, qui, qui peut-être va euh, un peu... Euh, peut-être qu'on pourrait se rendre à la moyenne mobile 200, on va voir, parce que là, on se trouve à avoir, ça, c'est sur un graphique quotidien, on se trouve à avoir euh, euh, cassé la moyenne mobile, euh, ben 20-50, moi, j'ai 20-40, mais 20-50, et puis, là, peut-être qu'on aurait, bon, peut-être un rebond sur la 50, ou peut-être qu'on irait jusqu'au 200, peu importe, c'est pas important, la seule chose que je vous dis, c'est que la Fed va encore intervenir, et euh, on va aller voir... Euh, pour terminer justement les technos, euh, voir comment Tesla euh, a, a corrigé. Et là, on se trouve être vraiment un appui sur la moyenne mobile euh, 200. Euh, donc, euh, la déclaration de Elon Musk a fait en sorte qu'on a eu euh, beaucoup, beaucoup de spéculation de peur euh, et euh, le bitcoin lui aussi. Et euh, peut-être que vous montrez, là on n'ira pas dans le jour, c'était pour vous montrer la moyenne mobile 200, on va y aller mensuel, euh, ce qu'on est en ce moment sur Tesla qui semble vraiment à long terme euh, une bulle, tout est appuyé au, au plafond comme on dit, euh, le RSI euh, euh, est appuyé au plafond, on semble se avoir un changement de direction. Et la similitude, c'est surtout ça que je voulais voir avec vous, la similitude entre euh, Tesla et le Bitcoin. C'est ça. On se trouve avoir atteint euh, 58 000 et là maintenant on est rendu à 48 000 On a perdu 10 000 en quelques heures dans le fond. Euh, de, en deux jours, on a perdu. Donc, euh, je sais pas, je ne veux pas vous dire acheter, achetez pas de Bitcoin. Je sais que c'est une valeur quand même de réserve aujourd'hui, même si c'est pas une monnaie. Euh, plusieurs euh, y croient absolument. Moi, je dis que c'est l'or et l'argent qui sont les valeurs euh, les, de réserve par excellence. Mais euh, donc, Bitcoin est en correction lui aussi. Et on pourrait, euh, à la manière de ce qui est arrivé ici en 2000 justement avoir du surplace ou une correction assez longue parce qu'on est allé vraiment de manière exponentielle et donc on pourrait quand même prendre un peu de souffle, même si le Bitcoin ne tombera pas à, à zéro, je suppose sais pas, je m'intéresse pas au Bitcoin, je, je vous en parle comme ça, mais... Il y en a qui vont me varloper, euh, ça me dérange pas. Moi, je m'intéresse à l'or et à l'argent. Et pour terminer, je vais vous montrer une action justement qui montre que le On va y aller euh, hebdomadaire tout simplement parce qu'on avait eu la folie GameStop. Euh, C'est euh, First Majestic euh, qui montre que justement les métaux précieux, surtout l'argent, est en montée tout simplement. First Majestic continue son chemin vers la hausse. Euh, euh, C'est la même chose au niveau. On va aller voir Gold Silver euh, rapidement. Euh, ça, c'est le ratio Gold-Silver, vu qu'on continue la descente. C'est normal parce que, dans le fond, on devrait avoir un ratio Gold-Silver plus raisonnable, peut-être de l'ordre de 30 à peu près, là, qui pourrait euh, être raisonnable, peut-être même plus bas, mais peu importe. Euh, le Silver lui-même, euh, regardez, je pourrais dire vous dire que le Silver est en... Euh, c'est extra. C'est un beau graphique. Euh, sur le long terme, je parle. Là, on est un hebdomadaire. Euh, donc, Gold, Silver, euh, j'avais parlé aussi de, des ETF. Eux euh, euh, sont encore en consolidation. On parle du... Euh, euh, J'ai des euh, qui se trouve être l'ETF pour les petites capitalisations. On n'a pas encore eu de revirement confirmé. Euh, sur ma slope, j'avais un, un peu de euh, vaguement là, me dit peut-être que ça changerait de direction, mais pas encore. C'est pas confirmé encore, on doit le dire. Par Silver, où on a eu beaucoup, beaucoup de Voyager, là aussi. Mais surtout, euh, bon, on a l'ETF euh, Silver, qui eux aussi euh, ont eu... Euh, euh, avec la folie GameStop euh, euh, semblant de revirement, mais quand même, on semble euh, s'en aller euh, probablement en, en monter. Donc, euh, euh, c'est ça. Et euh, le, le reste, je ne vais pas voir... Euh, euh, donc sur pour conclure euh, tout ça là, euh, au niveau de l'or euh, on se trouve avoir encore de la consolidation la consolidation n'est pas terminée même si je voudrais vous dire le, le contraire la consolidation sur l'or n'est pas terminée sur l'argent euh, on, se on semble avoir eu un retournement à la hausse, il faudrait avoir vraiment plus de volume, plus d'acheteurs sur euh, l'argent pour confirmer ça mais à long terme il n'y a pas de problème moi je pense que ça va continuer, il n'y a pas de problème sur First Majestic d'ailleurs on le voit et sur plusieurs autres minières d'or, argent, même les juniors, je le vois, euh, ce que je vous avais conseillé euh, euh, commence sa course là, euh, au niveau de Suma Silver et Rena Silver, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, minières juniors qu'on peut acheter. Là, mais euh, non, euh, je continue à, prendre, à garder le même scénario l'or, l'argent, valeur refuge par excellence. Euh, la correction qu'on vit en ce moment, qu'on a vécu là, depuis euh, deux jours, euh, je ne sais pas si va, elle va se poursuivre, ou euh, les déclarations de la Fed vont encore faire euh, gonfler ces bulles-là, mais il y a un fait qui est indéniable. Les bulles vont un jour euh, éclater. Le taux de 10 ans commence à être vraiment effrayé. Plusieurs acteurs de marché, et même si Jérôme Powell a dit qu'il ne montrait pas les taux, ce qu'il ne fera pas, je pense pas, on commence à avoir peur qu'il n'aura pas le choix. Donc, ça va être à suivre, et surtout le discours de Powell aujourd'hui, on reviendra là-dessus peut-être demain pour conclure qu'est-ce qu'il y en est. C'est ça, on regardera ça, le marché, mais je pense que ça va être vraiment tributaire de ce qu'il va dire les prochains jours. Et on se revoit très, très bientôt pour une nouvelle analyse. Merci.